Depuis quelques jours seulement, mon âme m'a averti, m'a tenue au courant, m'a fait un petit tip sur le sujet en me disant, tiens tu devrais de nouveau y regarder parce que les choses ont évolué. C'est plus comme quand tu as fait ta première vidéo. ok. Alors je viens de faire ma petite enquête et donc c'est considérable, c'est colossal le changement qu'il y a eu en moins de combien euh, quand est-ce que j'ai fait la vidéo On a un an et demi en fait. En fait, euh, je crois que... Je n'ai pas réécouté la vidéo. Hein. Ceux qui étaient hybridés à delà de 15 avaient une, un taux d'hybridation supérieur à 15. Pardon, Ils ne pouvaient pas espérer se nourrir uniquement de prana. Et bien c'est terminé. C'est une excellente nouvelle. Une très très très heureuse nouvelle. Parce qu'une partie des énergies de la Terre est concentrée d'énergie christique qui rayonne partout, depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Voilà. Maintenant, la Terre est complètement, euh, depuis, depuis quelques mois, je dis maintenant, hein, mais voilà, submergée, immergée d'énergie euh, christique. Alors, il n'y a pas que ces énergies christiques, on est bien d'accord mais il y a une forme de séparation qui s'opère, ok Ceux qui sont liés directement, mais par eux-mêmes, par leur choix libre, leur choix de cœur, hein, d'être liés à cette énergie christique, alors ceux-là, ceux-là, ont leur taux de capacité à se nourrir uniquement de lumière qui ont considérablement augmenté. Il y a maintenant des millions... Probablement, je pense, des milliards d'entre nous qui peuvent maintenant accéder à ça. Alors attention, je ne veux pas ici faire euh, une forme de prosélytisme, à, à faire ce genre de choses. Renseigne-toi, euh, euh, va te t'informer te, te, auprès de ceux qui savent ce que c'est, qui en ont l'expérience, qui pratiquent. Moi, je n'en fais pas encore partie, hein. Euh, je, suis, je suis une ogresse, une grande mangeuse, je l'ai toujours été depuis mon enfance. Euh, C'est quelque chose qui évolue considérablement. Hein. J'ai eu de gros problèmes d'équilibre alimentaire dans ma vie. Hein. Ça a été clairement euh, une pierre d'achoppement sur mon parcours. Euh, je fais une transition alimentaire depuis des années et ça se passe très bien. Et donc, mon comportement évolue très, très, très, très, très bien. Et j'en souhaite autant pour tous ceux qui ont les problèmes que j'ai traversés. Je donne quelques infos, quelques euh, astuces hein, sur les communiqués que je donne sur ma chaîne Le Projet ATA. Ces communiqués-là se retrouvent en bas de ma, chaîne, de, de ma page, l'alignement de mon blog, puisque je réunis tout sur mon blog donc euh, oui moi je ne suis pas une spécialiste je n'en suis pas encore là mais je suis ravie et heureuse face aux événements qui arrivent puisque je l'ai dit depuis mars dernier hein, on nous organise une pénurie alimentaire mondiale ok cette crise instrumentalisée, elle est là pour ça et pour bien d'autres choses, d'accord On a bien vu que c'était aussi pour mettre à terre toute l'économie toute des petites et moyennes entreprises pour ne plus laisser la place qu'aux gros, aux très très gros, voilà. Euh, ils veulent vraiment mettre une main finale sur la totalité des biens que nous sommes et que nous disposons et qu'est la terre euh, qui n'est pas à vendre et que nous ne sommes pas à vendre non plus, évidemment alors, bravo et chapeau à tous les êtres humains qui se libèrent. Hein. Merveilleux mouvement de libération et surtout beaucoup, beaucoup d'espoir pour ceux qui arrivent, n'est-ce pas Puisque, quelles que soient les restrictions euh, et euh, les occultations, hein, il faut quand même avoir et veiller à avoir des réserves de nourriture. Pourquoi parce que le prana est partout, oui, mais ils vont aussi faire en sorte de diminuer euh, ce taux de prana sur la terre, d'accord Ils font vraiment tout à toutes les échelles pour travailler contre nous, pour nous emprisonner. Mais on est des oiseaux libres, d'accord On a tous les moyens, toutes les facultés de s'évader, euh, de construire notre propre monde, hein, euh, sans parler et sans compter sur la Jérusalem qui existe, Jérusalem céleste, hein, qui existe déjà, ok qui est là pour notre sauvegarde, quoi qu'il arrive, d'accord Donc, d'ici à ce qui est pénurie alimentaire, soyez vigilants, faites des réserves d'eau potable, de nourriture, des fruits secs, d'accord Que l'on peut mettre dans sa bouche, et pendant des heures, des heures, des heures, d'accord Et petit à petit, s'habituer tout doucement, très très doucement, à moins manger, d'accord Et à manger différemment et moins. D'accord. Oui, parce qu'on n'aura pas euh, les mêmes produits euh, si on veut rester dans le cœur, hein, si on veut être et rester libre. On ne pourra pas continuer à manger les produits industriels. D'accord. C'est une évidence, ok Parce qu'ils sont blindés de nanotechnologie et toute autre chose qui casse la figure à toutes les défenses immunitaires qui sont les nôtres, à notre système reproducteur. Euh, hormonal etc. On est attaqué de toutes parts. C'est dire à quel point on est solide quand même. Hein voilà. Donc, le taux d'hybridation grâce auquel et pour lequel euh, tous ceux qui l'ont euh, peuvent passer, enfin, je veux dire, la barre est passée de 15, je répète, à 21. Si tu as un taux d'hybridation de 21%, maximum pour l'instant, eh bien, tu peux, tu peux espérer, passer, faire cette transition jusqu'à pouvoir te nourrir uniquement de prana. Voilà, donc gros bisous, je suis super, super heureuse de faire cette nouvelle. Je vous embrasse tous, je vous aime de tout mon cœur. Je souhaite à chacun le meilleur. Alors surtout, je te souhaite le meilleur alignement possible. Et surtout, si tu veux le meilleur... Choisis le cœur, accroche-toi à ton cœur, d'accord Et tout ira bien, en confiance totale, d'accord Dans le lâcher prise, à cette confiance, dans cette foi parfaite, dans l'alignement au cœur, par le cœur, pour le cœur. Gros, gros, gros bisous d'amour